Je pense que j'ai de poule. Bravo euh, Je félicite par ordre de participation l'expert en armement dont les armes s'enraillent, la cambrioleuse qui a réussi à déclencher toutes les alarmes, la policière qui a tiré, mais franchement ça sert à rien, quatre échecs critiques, et puis bah, l'expert comptable qui est arrivé juste à temps pour se faire pourchasser avec les autres. Pourquoi vous avez pris cet escalier Il n'y avait pas d'ascenseur Ah, nouvel élément. Il va faire un prêtre, il ne manque un prêtre dans le groupe. Si jamais c'est dans le premier manuel Pourvu qu'il fasse un prêtre... Non, pourvu qu'il fasse un magicien. M mais attends, on a déjà un magicien, c'est moi. Non, pardon. Qu'il fasse un magicien utile. Eh hey, Mais c'est pas important la classe. Hein. Ce qu'il faut c'est qu'il fasse un perso qui lui plaise et puis surtout qu'il développe un background sympa. Et qu'il l'amène à manger. Les amis, je vous présente Natacha. Salut. Salut. Voici Tilane. Salut Salut Grégoire. Greg. Caro. Salut Elena. Eh mais c'est pas une gamme ça Non C'est IRL. Salut. Salut Salut Si madame me Non mais viens t'asseoir bientôt ici. Hein. Mmh. Merci. Bon, vous pouvez ranger vos personnages du monde des ténèbres et sortir ceux de donge. Ah ouais, tu fais quoi comme perso C'est un homme ou une femme On s'en fout de ça. Tu joues quelle classe Quel niveau Mais en fait, j'ai pas encore personnage. De personnage. De de de de de ah oui, euh, en fait, on... Ouais, on pourrait lui donner, On lui donner un pour tiré, hein T'as jamais fait ça avant. Je préfère que vous tiriez vous-même votre personnage. Il vous plaira plus. Ouais, c'est vrai, t'as dit ça le 5 juin 2001. Non, mais c'est... Euh, ça va aller vite, hein. Euh... Bon, on va manger Ouais. T'acceptes enfin mon invitation Non, on va tous manger ensemble. Ton en j'ai Il reste plus que nous deux. Mais c'est pas un truc de mec normalement les jeux de rôle. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je de d'avoir laissé quand même. Comme la fois on lui avait fait croire que Caro avait une sauvegarde couteau poison de 8 alors qu'elle était niveau 4. Non mais on aurait pu l'aider pour son background. Ça serait bête qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, genre rencontre à l'auberge. Salut, je suis nouveau perso. Non mais t'inquiète, ça fait 3 heures maintenant, les heures vont certainement fini. Et puis Léo, il fait des intro sympas. Ouais, c'est ça. à savoir si elle sait au moins ce qu'elle veut prendre. J'aurais dû insister sur le prêtre, on veut. Donc tu vois, le magicien, eh ben, il a des sorts super puissants, mais il a une classe d'armure de merde. Enfin bon, à la quatrième édition c'est un peu mieux, mais quand même. Bref, maintenant que je t'ai tout expliqué, qu'est-ce que tu voudrais faire euh, je sais pas trop. Bah je sais pas, tu veux te battre, tu veux euh, voler, tu veux soigner les gens, tu veux être sournoise. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu me conseillerais, toi Parce que, au départ, avant que tu m'expliques, j'avais pensé à une sorte de lutin qui pourrait disparaître. Un lutin Mais un genre de Dobby, mais avec des ailes. Mais, elle fait clochette, quoi, en fait. La fée clochette, c'est pas un lutin. Je sais pas si j'ai l'extension. Oh, oh, ouais. ah, bon, mais. C'est lourd, fait. Ah, vous êtes revenu Oui. Pas fini. Je vois bien faire un personnage. Bon. En fait, si j'ai bien compris, je peux faire ce que je veux. Mais oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais alors, à quoi ça sert toutes ces règles si au final je fais ce que je veux mais alors je peux faire le lutin. Le lutin qui disparaît. Et puis 2b, ça s'écrit avec un ou 2b. Bon. D, A, U.